Bonjour à toi, chers spectateurs. C'est un sacré morceau auquel on s'attaque aujourd'hui. Hein. Oui. Oh, ça oui. Ce morceau, il s'appelle The Batman. Il est réalisé par Matt Reeves. Il a attendu depuis très longtemps, depuis une première bande-annonce qui a été dévoilée en 2020, alors que le film n'était même pas fini de tourner. Et l'histoire, pour faire le plus simple possible, Bruce Wayne, donc Batman, est à Gotham en tant que Vengeur de Nuit depuis à peu près deux ans. Et alors qu'il n'arrive absolument pas à trouver une échappatoire à l'escalade de la violence qui ne fait que croître, il va se retrouver mis à l'épreuve lorsqu'un certain Riddler va commencer à assassiner des personnes assez importantes de la ville. J'ai pas envie de dire plus, parce non. que si je dis plus, on va rentrer dans les détails, et ça serait dommage. Pour en parler avec moi, mon cher Kevin, comment vas-tu Très bien, revigoré par la séance. Ah, ça c'est parfait il faut savoir que Kevin, ça fait plusieurs séances que j'essaye de le tanner pour le faire venir et que c'est un peu la galère. Donc là, je suis content de l'avoir avec moi. Euh, The Batman. Euh, on revient de très loin quand même avec ce projet. Parce oui. qu'à la base, il est bon de rappeler que euh, Warner avait validé un film Batman, solo, réalisé par Ben Affleck. Il y a de cela 5-6 ans, je crois. Oui. Ouais. Fastoche, à l'époque de, de BVS. Euh, mais le projet ne s'est donc jamais fait, et à de nombreuses reprises il y a eu des changements de réalisateurs et pendant un temps Penafleck voulait tourner sous la houlette de Matrives et il y a eu des gros différents artistiques, parce que Matt Reeves clairement pas envie de faire le film que Ben Affleck avait envie de mettre en œuvre, qui visiblement s'avérait être un espèce de gros défouloir bien violent, et qui ressemble un petit peu trop au film qu'il avait pu faire par le passé. Donc clairement, il y a eu une grosse discordance euh, artistique, suite à quoi Matt a repris complètement le projet entre ses mains, a demandé un aval complet de la part de la Warner pour faire ce qu'il avait envie de faire, aval qui a été confirmé suite à... au succès indéniable qu'a reçu Joker de Todd Phillips, mmh. Suite à cela, donc, il a pu mettre en chantier son film, et on se retrouve donc aujourd'hui avec ce film assez conséquent et monstrueux, on est quand même sur un long métrage de 3 heures, qui va brasser une histoire extrêmement large, qui va construire un récit extrêmement dense, qui va aborder de nombreux personnages de l'univers Batman, allant de Batman lui-même, en passant par Mooman, Mo en passant car par Carmine Falcon, le pingouin ou le Riddler, donc clairement on va brasser une bonne moitié de ce qu'il y a de conséquent et de passionnant dans l'univers. Donc voilà, on se retrouve avec un film qui est quand même assez monstrueux sur le papier et qui avait un énorme poids sur les épaules, puisque, c'est bon de le rappeler, je pense que vous en doutez au vu du nombre de vidéos que vous avez vu passer depuis la sortie mercredi, je crois qu'il était un peu attendu ce film. Généralement, oui. Un tout, petit peu, <coughs> un tout petit peu. Contexte placé. Mon cher Kevin, qu'as-tu pensé de The Batman and Vengeance moi, je, ce film, je l'attendais essentiellement, comme je te disais, pour euh, l'Homme Mystère, le Riddler, que j'adore en tant qu'antagoniste de l'univers Batman. Pour moi, c'est avec le Joker, c'est certainement l'un des plus, les plus emblématiques. Et, euh, et c'est vrai que la promesse qui nous était faite avec les bandes-annonces, avec les premiers visuels du personnage, moi ça m'a léché complètement, et puis, euh, et puis euh, ce côté un petit peu euh, David Fincher, on en parlait, euh, qu'on retrouvera aussi dans la réalisation, mais en tout cas sur ce personnage, il a un aspect vraiment qui rappelle le Zodiac, euh, aussi quelque part euh, le personnage de John Doe dans Seven, et ça avait tout pour me séduire. Donc euh, voilà, Donc j'y allais vraiment euh, pour, pour lui essentiellement plus que pour le Batman encore, et finalement j'étais vraiment embarqué dans l'histoire, de A à Z, euh, j'ai pas ressenti... Euh... Ouais, jamais j'ai jamais été sorti du film. Il euh, y a peut-être un moment où j'ai trouvé ça un petit peu long, mais enfin, tout est justifié quand même. Donc euh, j'ai pris un, un plaisir très très grand de voir ce film. C'est bon. C'est bon. Honnêtement, aujourd'hui, on a tendance tellement à en attendre de beaucoup de films et à ressortir franchement déçus, que ça fait du bien de voir un film comme ça, qui, qui va à fond dans un parti pris qu'il exploite le plus possible et qui choisit vraiment de tirer le personnage vers le haut pour lui donner une nouvelle forme. Parce qu'aujourd'hui on a tendance à voir tellement de persos ressaucés à gauche et à droite ou repris par un machin qui a envie de lui donner une nouvelle forme ou imaginés par quelqu'un d'autre que c'est surprenant de voir des cinéastes réussir à s'emparer d'un personnage et leur donner une forme qui leur ressemble à eux. Parce que Matt Reeves, mine de rien, du haut de ses cinq films désormais, il a quand même son petit univers. Il a quand même une manière de regarder le cinéma, et une manière d'exploiter le cinéma qui est assez surprenante. Et ce film ressemble profondément à ce que Matt Reeves aime mettre en scène au sein du cinéma. Ça ressemble à beaucoup de ses précédents métrages en termes de scénographie, mais ça ressemble également, en termes d'écriture, en termes de conception des personnages, à beaucoup de choses qu'il cherche à amener depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire des véritables questionnements autour de ce qu'un héros de cinéma se doit d'être. Et ce film est à cette image-là, je trouve. Mmh. C'est pas un film qui va aller dans des sentiers battus. Il va peut-être en exploiter certains. Ça, c'est indéniable, et on en parlera au fur et à mesure de la vidéo. Mais je trouve que avant tout, c'est un film qui est couillu. Couillu par Plein d'aspects, couillus par des aspects de mise en scène, des aspects d'écriture, une envie profonde de convoquer des modèles de cinéma qui sont finalement rares aujourd'hui. Je ouais. vais te l'évoquer en dehors de la vidéo, mais convoquer du cinéma noir et des films noirs, il y a peu de metteurs en scène qui osent le faire aujourd'hui, parce ouais, que c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que c'est convoquer un genre qui a des codes très précis, qui demande une compréhension totale de ces codes, et qui du coup nécessite une, une ré, un réel investissement créatif et artistique de la part des auteurs. Et, et je trouve que c'est ce qui se ressent ici. Matt Reeves, il a vraiment investi ça à fond et ça donne un long métrage qui est, qui est, qui est vraiment impressionnant par le moment. Mmh. Surtout dans un genre, euh, celui du super-héros, qui, on le voit, en fait, arrive un petit peu à... Enfin, fait un peu du surplace quand même en ce, en ce moment, enfin, depuis quelques, depuis quelques films. On va dire, dire depuis 2-3 ans. Voilà. Et, euh, et là, en fait, il apporte, euh, sans que ça paraisse, quelque chose d'assez frais en utilisant des, des recettes... Euh, euh, ancienne en fait, enfin le, le film noir comme ça, tu dis ou, euh, ou d'autres euh, influences mais euh, en tout cas il arrive vraiment à, à nous servir un film euh, comme tu dis assez couillu, assez euh, audacieux en fait oui, dans, dans, son, dans son utiliser, domaine mais ouais. Ouais, vraiment, précisément voilà. ouais. je te propose qu'on passe à l'écriture ouais. qu'on ne perd pas plus de temps donc le scénario est donc écrit par Matt Reeves et par Peter Craig Peter Craig que vous connaissez plus pour avoir co-scénarisé The Town il y a toujours un lien avec Ben Affleck, toujours. Mais également, les deux derniers volets de la saga euh, Hunger Games est euh, donc adapté du personnage de Bob Kane et de Bill Finger, c'est surprenant d'avoir Bill Fillinger qui soit cité parce que c'est quelqu'un qui est rarement évoqué lorsqu'on pense à Batman, les trois quarts des, des est fois. Est-ce que où... ce ne serait pas pour des personnages secondaires En, euh... en fait, surtout parce que c'est une vision. En fait, j'ai à... découvert qu'il y, y, a, y a des comics qui ont vraiment servi de base en fait, pour mm -hmm. ce film et c'est Bill Flinger, en fait qui est à la base de ces comics. Ouais. Et en fait, j'ai découvert en me baladant à okay. la Fnac parce que sinon, je ne l'aurais pas su moi, dans ma tête. C'est pas un long Halloween ou je sais pas quoi Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et, et pour le coup, moi j'aurais pu se penser que Matt Reeves était plutôt allé chercher son inspiration du côté de ce que Frank Miller avait fait. De, je crois qu'il y a un mélange de Batman. deux. Parce que, mais d'ailleurs euh, Frank ouais, Miller est cité aussi dans les remerciements donc ça ouais. ne doit pas être anecdotique Irwan est, voilà, est une influence enfin euh, pour, euh, pour la, la, ben on n'est pas sur la naissance de euh, Batman en mmh. tant que tel mais on sent vraiment qu'il y a une influence euh, on parle d'année 2 tu sais y... mmh, il enfin, y a un comics année 2 aussi mais voilà est... on est en plein dedans ouais. et c'est ce qui est intéressant en plus on plonge tout de suite dedans. Ce que je trouve très concret et très juste de la part de Matt Reeves, c'est de ne pas nous refaire une origin story ouais. de Batman. C'est peut-être anecdotique finalement, mais aujourd'hui on a tendance à vouloir tellement ramener justement de l'origin story pour ensuite placer le personnage que nous placer un personnage justement deux ans après son incursion au sein de la ville de Gotham et ne pas avoir les euh, sempiternels, le je découvre mon costume, je découvre qui je suis, je le mon meurtre Batman, des parents, oui. ou le meurtre des parents. Qu'on avait vu dans le Joker par exemple. Exactement. Euh, c'est vrai que ça aurait été un petit peu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as ressenti, il y a plusieurs scènes où tu te dis oui, ils vont partir sur le flashback. Oui, c'est vrai. Et, et heureusement, ils ne le non, font pas. Fait, pas. Heureusement, ouais. ils ne le font pas. Mais, mais du coup, on sent qu'il y a vraiment cette envie de vouloir aller de l'avant et de construire un personnage qui soit vraiment indépendant finalement de ouais. la vision qu'on a de, de du héros. Et du coup, c'est très intéressant parce que on, on se bat. Je dirais pas en territoire inconnu, mais presque. Il y a des moments où on est en train de se dire Ok, ce film ne veut pas me balader sur quelque chose que j'ai l'habitude d'avoir vu avec ce héros. Il a envie de m'amener de nouvelles thématiques, de oui. nouvelles réflexions, d'en faire un héros plus vengeur. D'ailleurs, c'est pas, pas anecdotique finalement que la phrase qu'on ait tous retenu durant la première campagne de promo, ça soit I'm sa Vengeance. Pre sa première phrase du film. Ce ouais. qui est d'ailleurs très surprenant parce que Batman n'est pas un personnage vengeur. C'est supposé être un super héros qui rend une certaine forme de justice, mais c'est jamais une justice vengeresse. C'est une justice qui veut trouver la vérité, mais non, qui Certains, loin. certains auteurs ont joué avec ça, forcément. mais là, oui. ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, le film essaye de nous amener sur d'autres, enfin, euh, d'une autre perception de Batman, enfin, du personnage de, de Batman et de sa morale, euh, tout en, en concédant que le public a déjà acquis euh, ses origines. Mmh. Et de, on, donc, on part tous d'une base commune, donc ça, la mort de ses parents, euh, on imagine la découverte du costume, comment il a fondé son truc avec, euh, avec Alfred, mais quelque part, on, on, on est à la fois en terrain connu et à la fois on est complètement décontenancé. Et ça, c'est assez agréable mmh. et à la fois déroutant quand même quand tu arrives dans, dans le film. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le film joue, joue vraiment la carte du terrain de jeu en termes d'écriture. On sent que mmh. Craig et Reeves, ils ont vraiment voulu faire de ce, de ce moment d'incursion dans l'univers de Batman un moment où on va vraiment être balancé au milieu de la fosse et on va voir tous les lions sortir d'un seul coup. Je veux dire, c'est assez fascinant justement de le voir, ne pas chercher à, à absolument nous placer les persos à gauche et à droite, mais genre, s'il a besoin, il balance le parvoi. S'il a besoin, il balance Carmine Falcon. S'il a besoin. Ça ne fait, il... fait pas artificiel. Ça ne fait pas artificiel, c'est vraiment nécessaire pour amener un contexte et pour amener une suite logique. Parce qu'on en parlera très vaguement dans la partie spoiler, mais je trouve pas que ça soit forcément très intéressant de vous révéler les tenants et les aboutissants. Mais chacun de ces persos, en fait, a une connexion par rapport à la trame principale. Oui. Ce que je trouverais très logique, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent aujourd'hui à vouloir placer des persos pour placer les persos. Oui. Or ici, ils ont vraiment tous une fonction par rapport à toute la trame principale qui va se mettre en place, parce qu'elle est beaucoup plus dense que simplement le Riddler qui va placer ses, ses petit piège à gauche et à droite et qui va assassiner des gens et à la fin on va découvrir quelque chose. Oui, il y a un, truc un peu la aussi. Ouais. Mais euh, effectivement, non, pas c'est pas gratuit. Mm -hmm. Il n'y a rien de gratuit en fait dans le film et c'est pas du name dropping comme ça pour euh, mettre pingouin, Riddler, on a coché des cases. Tout, tout à tout fait. Tout ça. Non, le film, euh, effectivement, propose une multitude de personnages. C'est vrai que sur le papier, quand ça avait été annoncé, euh, Catwoman, le Riddler, plus le pingouin, plus euh, Carmine et Falconet, ça faisait peur, ça, parce fait, que ça fait très syndrome du, du film qui veut en mettre trop. Et en fait, euh, le film, enfin la, la, la, la trajectoire de Batman au sein de ce scénario n'est jamais perdue, en fait, mmh. en fait, le cœur du film, c'est... le bah, L'opposition Batman-Riddler, finalement, enfin ça. Batman en, en premier le, plan. Le côté film noir. Voilà. Et ça, c'est un autre point qui est très intéressant. Toute la structure du récit est vraiment empreinte de tout un héritage de cinéma noir et de film noir qu'il y a eu dans le cinéma américain, qui va de, des années 40 jusqu'à aujourd'hui, en, en passant voilà, de, du Faucon Maltais jusqu'à les Confidential, en passant par Seven, puis tout ce cinéma là est convoqué ici ouais. et convoqué en, au sein d'un genre qui étonnamment arrive plutôt bien à se fondre avec ce, avec ce cinéma là ce qui semble pas forcément gagner sur le papier quand on ouais, se ouais. met à l'écriture et qu'on se dit ok, Batman c'est un détective donc prenons-le comme un détective qui va faire équipe avec un flic, et les deux vont réussir à trouver des choses. C'est un archétype très classique du cinéma vraiment film noir, qu'on retrouve dans Les Confidential par exemple, ou qu'on retrouve dans plein de films avec Humphrey Bogart par exemple, mais, mais ici c'est vraiment convoqué de manière très intelligente pour construire un récit où, justement à la base, si je me plante pas, Batman apparaissait dans les détectives comics ah bah, est, euh, il est considéré dans les comics, dans certains comics, ça dépend des, des courants et des, des décennies, mais comme le meilleur détective du monde. Voilà. Et c'est euh, vrai qu'il y avait cette dimension euh, rapidement évoquée dans peut-être The Dark Knight, tu sais au début quand il analyse les billets tout ça. Ouais. ça. Mais euh, ça n'a jamais été vraiment au cœur de son action. Et là, on sent que c'est vraiment un, un enquêteur, quoi, ouais. vraiment il est sur le terrain. enfin voilà, Et c'est assez passionnant pour quelqu'un comme moi qui aime le, le, le film policier en, en général. Et là, je trouve que c'était... Euh, c'était vraiment très bien fait. Mmh, je suis d'accord avec bien toi. Écrit. Je te propose qu'on spoil un tout petit peu. Vous en faites pas, on va pas spoiler des éléments vraiment principaux. C'est juste que j'aimerais bien analyser un parti pris, entre guillemets, de la trame narrative qui, je pense, peut spoiler une partie du récit. Donc, comme d'habitude, le petit time code. Euh, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a vraiment une trajectoire autour du personnage de Batman qui est vraiment de le faire passer de l'état de vengeur à l'état de euh, sauveur. Slash symbole. donneur d'espoir. Slash symbole. Et, et c'est une trajectoire que je trouve très intéressante parce que c'est vraiment exploité au sein du récit comme un, un véhicule émotionnel qui peut sembler très anecdotique parce que c'est un point sur lequel je trouve il y a beaucoup de blockbusters qui ont tendance à pêcher dessus et Batman malheureusement ne, ne fait pas écueil à la règle ça manque d'émotion quand même mmh, c'est le bah... gros point noir que je trouve dans le film c'est que il y a pas l'impact émotionnel qu'on peut ressentir devant devant certains autres métrages qui, qui justement nous emportent dans certains élans et, et là dessus j'ai tout de suite envie de prendre l'exemple des éternels qui dernièrement avait bien réussi je trouve à exploiter justement l'aspect très émotionnel et très émotif mmh. des personnages là le film est, est tellement noir tellement sombre tellement lugubre que je pense que Craig et Reeves se sont dit que c'était compliqué d'amener de l'émotionnel. Il est présent à un certain moment. Il est présent une, dans une certaines scène, scènes. Il euh, y a une scène notamment qui, qui est assez touchante euh, entre Alfred et. Enfin, je ne vais pas aller très loin dans le spoil, mais entre Alfred et, et Bruce. Oui. Euh, au milieu du film à peu près. Oui, c'est ça. La scène où touchante. Alfred est dans le lit, et ouais. euh, dans la, et le euh, lit juste suite à l'accident. Mais ouais, cette, cette, cette, cette scène-là scène est assez touchante. Et je me suis fait la réflexion que ce genre de scène aurait eu du mal à exister par exemple dans les films de Nolan justement qui sont plus froids d'une certaine manière même s'ils si ouais. sont plus lumineux ah ben, les instants émotionnels dans les films de Nolan sont plus spontanés ouais. et ils fonctionnent mieux d'ailleurs mmh. par cet aspect là, ouais, or ouais. ici on sent qu'il y aurait eu moyen d'exploiter certains aspects émotionnels qui auraient plus ressorti mais je sais pas, est-ce que ça aurait desservi ou est-ce que ça aurait dû amener d'autres élans dramatiques je, je ne sais pas. mais En tout cas, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette trajectoire émotionnelle autour du personnage qui, je mmh. trouve, est très bien exploitée. Il y a vraiment une logique par rapport à tout ce qui se passe à l'écran. Et qui est assez cohérente. Euh, bah, après, peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux ce que je veux dire, mais par rapport à ce que euh, Matt Reeves avait fait aussi avec le personnage de César ou dans... mmh. qui questionnait aussi le, le, la, la question du euh, bien et du mal, enfin, ouais, voilà, euh, le, du symbole qui doit devenir aussi pour euh, sa communauté. Il y avait un petit peu ça, c'est un petit peu... On ne sait pas tant tiré par les cheveux, voilà, mais ouais. Non, non, je trouve non, que c'est plutôt... cohérent. Peu ouais, cohérent. Peut-être sa marque aussi, euh, au niveau, en termes d'écriture. Ouais. Ouais. Et puis c'est bien exploité ici. Enfin, moi, je te prenais l'exemple de Martinez hors, hors caméra, mais Martinez, pour moi, c'est un beau personnage qui symbolise très bien justement cette trajectoire, parce que c'est un personnage qui, dès sa première entrevue avec Batman, va le stopper et va le considérer comme une sale bête, comme il dit. Et rapidement, il va y avoir une évolution au fur et à mesure, lorsqu'il va se rendre compte que vraiment il, il cherche à être meilleur et il ouais. cherche justement à, à comprendre un petit peu quelle est son erreur, parce que dès le, début on, dès ouais. le ouais. début, on nous place justement ce contexte où le taux de criminalité continue d'augmenter malgré sa présence, ouais. donc montrant bien que la peur ne suffit pas à instiguer une forme de, de, de, de dictat sur la criminalité, et toute cette évolution va amener justement une compréhension d'un personnage qui pense pouvoir rendre la justice par la vengeance, et qui en fait se rend compte que c'est en amenant de l'espoir et en devenant l'icône d'un sauveur que c'est là, finalement, qu'on devient le plus terrifiant mmh. et qu'on réussit à imposer une certaine figure. Ouais. Toute cette thématique, elle est, elle est finalement tellement considérée comme logique dans la plupart des films de super-héros, que là, elle en devient très intéressante à exploiter sous, ce, sous cet œil-là, je trouve. Oui, parce que le film est assez nihiliste, en fait, mmh. par rapport à, à ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans ce genre, ou... Généralement, l'espoir le, prédomine, comme tu dis. Tout à fait. Là, le film, enfin les, les trois premiers quarts, c'est vraiment euh, noir c'est noir quoi. Ouais, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus du tout d'espoir. c'est vrai que, ouais, c'est assez, bah, c'est très cohérent avec le personnage qu'est euh, Batman en, en règle générale. C'est un personnage très sombre, et très, euh, très lunaire et tout. Mais, euh, mais euh, c'est la première fois qu'on le voit aussi frontalement je dirais, au, au cinéma. Mm. Mm. En termes de mise en scène, euh, Matt Reeves, il a une, il a une patte qui est clairement singulière, que je trouve il avait perdu, et on avait, on avait un petit peu discuté, je trouve qu'il l'avait un petit peu perdu sur le deuxième volet qu'il avait réalisé de la saga euh, de la planète des singes. Supremacy. Où il avait un petit peu... Ouh, ouh, ouh. Je sais pas trop comment dire, mais on sentait qu'il avait voulu aller vers quelque chose de plus classique pour mettre en scène de manière plus intelligente l'affrontement justement ouh. qui prendrait place. Là où dans... Justement, la planète des singes, l'affrontement, il y avait une, un parti pris tellement radical avec cette idée de constamment faire des plans fixes, de les calibrer parfaitement pour justement jouer avec l'action qui se déroule au centre. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu de ça dans ce Batman. Oui, carrément. Je trouve qu'il y a vraiment cette mécanique de, de jouer avec les points de vue, les perspectives, les, les possibilités de placer la caméra. Et c'est très surprenant parce que... Je ne dirais pas encore une fois que dans le blockbuster classique aujourd'hui, on a tendance à vouloir avoir des mises en scène qui sont rarement novatrices, sauf quand on se retrouve face à des auteurs qui prennent un petit peu les commandes de leur projet. Mais je trouve ici en tout cas que Matt Reeves, avec le splendide travail de la photo de Greg Fraser, qui, a, qui prouve entre Dune, entre Rogue One et ça, qu'il a vraiment une maîtrise de, du travail des ombres et du travail du noir au sein de l'image, chose très compliquée et qui est lentise, absolu de tout réalisateur aujourd'hui. Regarder les trois quarts des films aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer voir des petites ombres ou voir des détails sur le visage, ou voir un découpage qui va inciter justement à, à se poser des questions par rapport au caractère du personnage. Et lui, il tente des trucs comme ça avec sa photographie. Ouais. Je trouve qu'ici, ça se couple parfaitement bien avec ce que Matt Reeves a envie de faire ressentir au spectateur de, de jouer justement avec cette figure. Et tu prenais l'exemple de ces deux introductions, ouais. c'est parfaitement révélateur de cette ambition. Pour moi, c est, c est, cette double scène d'intro, elle est... Euh... Elle est parfaite, parce que déjà, bah, elle présente l'antagoniste dès le départ, et puis il euh, n'y a aucune ambiguïté sur, euh, sur qui il est et ce dont il est capable. Euh, et la deuxième intro, elle présente Batman sous un jour, euh, qu'on qu perçoit un petit peu euh, très vite. C'est une menace euh, terrible, on ne sait pas où elle va s'abattre en fait. On suit trois groupes euh, de criminels et tout, mais euh, et on ne sait pas où il va arriver pour sévir. Mmh. Et en fait, il devient complètement, ça devient presque stressant pour le spectateur, de ne pas savoir où il est, de, on cherche un petit peu justement dans cette pénombre. Il pense que je me cache dans l'ombre. Je suis l'ombre. <rire> je suis l'ombre. Et, et pour rejoindre ce que tu dis par rapport à, à, aux angles que choisit euh, Matt Reeves, et puis euh, à sa façon de poser la caméra, euh, justement par rapport au genre super-héroïque dont on parle, enfin voilà, dont vient euh, The Batman. Euh, les caméras ont tendance, généralement, à être euh, complètement numériques, souvent. Et du coup, on, on, on a perdu cette, cette, cette physicalité un petit peu de la, la caméra. On, là, on sent vraiment le, un ancrage en fait, dans le réel. On sent que, déjà, il bon, y, y a très peu d'effets spéciaux numériques. Enfin, assez peu, je l'imagine, dans, dans ce film-là. Je, je pense qu'il y a vraiment juste Ou faut, alors, ils sont en fait. très discrets, quand même. Mais mais je pense euh, qu'il y a ce qu'il faut et c'est ce qui rend le film palpable, comme voilà, tu dis. il y a une Cette fameuse physicalité Et puis, euh, et puis par rapport au, au fait de filmer le, le noir, c'est vrai que je me faisais la réflexion l'autre jour, je ne sais plus devant quel film. Bon, C'était un film Netflix et tout, mais euh, je me disais, mais, euh, les gens ne prennent plus de risques à filmer l'obscurité. Euh, enfin voilà, ne, ne, ne cherchent plus à faire, voilà, on pose juste une caméra et puis on augmente les iso et puis ça, ça passe. Non, là il y a un vrai travail de, de sculpter la lumière dans l'obscurité et, euh, et ça fait du bien à voir. Complètement, complètement. mais ouais, moi c'est ce qui vraiment m'enthousiasme en fait autour de ce film là où... On peut toujours avoir des petites choses à redire ou des petits détails à poser par rapport à, à l'écriture ou en tout cas à ce qu'on qu attendait de voir par rapport à ce film. Là, sur la mise en scène, il n'y a rien à redire. Je veux dire, c'est impeccable, c'est clean, c'est un film qui dure trois heures et pour autant, à aucun moment, je ne me suis ennuyé personnellement. C'est un film qui est quand même extrêmement long, extrêmement conséquent, qui brasse beaucoup de choses, qui a beaucoup d'action, quoique finalement pas tant que cela, c'est beaucoup un film à suspense plus qu'un film vraiment d'action. Et c'est par cette audace finalement, je trouve, cette envie de vouloir justement créer une tension qui soit palpable tout du long que Matt arrive vraiment à, à concrètement ancrer ce qu'il a envie de poser en termes de mise en scène. Et puis, ouais. au-delà de ça, tu parlais de physicalité, -dire ces plans où il pose sa caméra, où elle est statique, et où soit on va se retrouver à l'arrière d'une bagnole, et on va ressentir les impacts et les à-coups justement de son avancée, ou que ce soit juste quand il, se... quand il saute d'un immeuble, et qu'il se met du coup à planer, et qu'on a la caméra qui va choisir cet angle complètement saugrenu en sonoricam, où on va être accroché à la tête de Batman, où il va prendre tout le haut du cadre, et tout le bas, on va se sentir comme planer avec lui. enfin, genre, il dit, oh, wow, <rire> Non, il y, y a une vraie euh, viscéralité quand même. Oui. On, on sent vraiment le, le, le, le côté... Euh côté palpable comme tu dis ouais. et, euh, et ça c'est vrai que c'est assez rare euh, pour être fini il y, y a quelques réalisateurs qui prônent encore ce truc là euh, ben Nolan, euh, Denise Villeneuve et Matrix, je trouve qu'il s'inscrit un petit peu quand même là-dedans. Oui, mais complètement. Mais je trouve que, et c'est ce qui est très intelligent, je trouve que on peut faire le lien avec Greg Fraser, qui pour mmh. moi est un directeur de la photo qui est extraordinaire aujourd'hui à Hollywood. Il a cette manière de porter les cinéastes qu'il, auquel il va se mettre, pour lesquels il va se plier en quatre justement pour faire son image, un peu comme peut le faire. ça euh, euh, J'ai perdu le nom, de le directeur de la photo de Blade Runner 2049, Richard Richard, euh, Richard, euh, Richard Dickinson. <rire> euh, un peu comme lui, c'est c'est vraiment cette idée de vouloir se mettre au service d'un auteur et de sa vision particulière pour justement porter une certaine imagerie mmh. qui va justement avoir une logique par rapport à ce que le cinéaste cherche à mettre en forme. Et là, concrètement, le fait de jouer sur des noirs très marqués, une ambiance très sombre, des jeux de lumière où clairement il y a trois couleurs dans le film, mmh. noir qui n'est pas une couleur rouge et orange mmh. c'est des trois seules couleurs que l'on va voir dans le film le reste vous allez avoir des toutes petites touches de bleu de blanc de vert des trucs comme ça à gauche et à droite mais concrètement les trois couleurs qui prédominent dans ce film c'est des couleurs qui sont très inconnaissantes qui vont marquer l'image qui vont imprimer quelque chose de, de vraiment de, de presque j'ai envie de dire de, de, de très charnière dans le sens, mmh. c'est très très chaud c'est très vif, ça, ça incite justement à avoir ce côté sous tension de ouais. l'œuvre. Je pense qu'on en parlait aussi en, en off, c'est euh, euh, ce que je ressens comme étant une influence de euh, David Fincher, et de, notamment de son travail avec euh, Darius Conji sur, euh, sur Seven, où justement on avait ce, ce rapport à l'obscurité, et à la fois une, une colorimétrie qui, qui tendait quand même vers l'oranger, et puis sur ces couleurs un peu chaudes. Et, euh, et je trouvais qu'il le faisait intelligemment aussi, mmh. voilà, que ça, ça, en tout cas ça, ça, ça se prêtait bien mmh. vraiment à sa, à sa réalisation. Complètement. On a aussi, euh, toujours dans, dans cette logique de, de clin d'œil que j'ai ressenti à, à Seven ou à, au travail de Fincher en général, tous ces plans tu sais, qui sont flous, puis c'est le sujet qui se rapproche dans la netteté, ou alors la caméra qui s'approche, voilà, mais sans bouger la bague de, de netteté, tu vois ouais. ce que je veux dire euh, des trucs comme ça bon c'est pas Fincher qui l'a inventé évidemment mais en tout cas je trouve que ça se, ça se prête bien aussi c'est un parti pris en plus ouais. et, et c'est très intelligent de la part de Matt Reeves parce que bon il y a plein de gens je pense qui vont s'imaginer que si c'est flou c'est parce qu'il fallait pas mettre de violence ou autre chose comme ça euh, allez regarder Matt Reeves a clairement dit que la version que l'on voit là c'est la version définitive qu'il a pas pensé son film autrement qu'à aucun moment il voulait en, film en faire un film rated or qu'il a toujours voulu en faire un film pg 14 donc clairement c'est vraiment une ambition de mise en scène les séquences où justement on devra de la violence et qu'on la voit en flou parce que c'est pour créer un petit peu de tension et je trouve ça très intelligent que ouais. tu fasses le pont avec David Fincher parce que c'est vrai que David Fincher, c'est pas forcément un cinéaste qui montre la violence de manière frontale, il n'a oh. jamais fait, c'est souvent une violence qu'on ressent, oh. qui est palpable dans l'image. Bah, surtout, ouais, surtout dans Seven en l'occurrence. C'est ouais. ça et donc du coup dans ce The Batman elle se ressent comme ça, elle n'a ouais. pas besoin d'être frontale, on n'a pas besoin de voir un crâne exploser en deux, on n'a pas besoin de voir un mec qui s'est fait couper un doigt frontalement, on a juste besoin de le sentir et, et de se dire c'est là. Et parfois ça peut être juste un marteau avec trois taches de sang qu'on va voir au premier plan et que le personnage du Riddler va ramasser et il va continuer son boulot. Ouais. Et c'est très intelligent ce travail de la violence justement qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. C'est dans la manière aussi je pense de, de, de filmer son antagoniste, la mmh. façon dont il représente très vite dans le film derrière euh, le Riddler. Euh, il le magnifie quand même, ah, manière, il le rend mais alors, euh, menaçant. Euh, il est presque fasciné d'ailleurs par, instant par là, ce, cette par scène. C'est ce une scène d'épouvante. Ouais. Ah, bah, la première scène, c'est moi, elle m'a sidéré. Hein, le travail de, de tension qu'il y a tout mm. du long avec ce, ces jeux d'ombre et ce, ce travail de présence parce qu'on sait qu'il est là mm. et d'invisibilité en même temps. Est... Ouais. <rire> ah, dans un Batman, moi j'avais pas, pas ressenti ça ouais. mais, malgré le fait qu'il ait des, des, des ennemis bien souvent qui soient très menaçants. Mais là, mm. je trouvais que. Non, il y avait un côté en plus ultra réaliste, ultra malsain, enfin, c'était mmh. bien joué. Complètement. Casting. Mmh. Joli casting. Très joli casting. Alors moi je te donne tout de suite mon bémol, pour que tu l'aies en tête et que vous l'ayez en tête. Colin Farrell. Il est je, bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il est bien mais il cherche trop à faire son Robert De Niro, je trouve. Après, c est, c est, ça a son style, ça a son charme. Ça a son charme. Ouais, mais il y a des moments où c'est un poil trop bêche. FX qui était avec nous à la, à la séance et qui, qui s'y connaît beaucoup, en comics, disait qu'effectivement, le, le pingouin a toujours été envisagé dans ce côté un petit peu grand-guignolesque. Mmh. Donc moi, ça ne m'a pas choqué, d'autant que c'est un antagoniste très secondaire, enfin, mmh. assez secondaire quand même, oui. pour l'instant, en tout cas. Et, euh, et du coup, ça, hum, il ne bouffe pas les scènes, enfin c'est vrai qu'il serait là euh, en antagoniste principal, ça dénoterait quand même avec le jeu de Pattinson qui est quand même très euh, dans la retenue et dans une certaine froideur. Monolithique presque. Monolithique. Par ça dénoterait trop s'ils partageaient trop de scènes ensemble. Le peu qu'il apparaît, honnêtement, ça passe. Ouais. Justement, il amène un petit côté euh, euh, humoristique entre guillemets. Euh, Décalé, si, je dis. Même dirais. si c'est pas lui qui a les meilleurs punchlines. Ouais, lui non, lui non. Mais, euh, mais en tout cas, non, il m'a moins gêné que, que que pour toi, je pense. Ouais. Après, tous les autres, ils sont bons. Ouais, que ce bon. soit Andy Serkis dans le rôle d'Afred, que ce soit euh, dans les rôles plus secondaires, euh, je pense forcément à Jeffrey Wright. Ouais, très bon. Dans le lieutenant Gordon et pas commissaire Gordon. Euh, je pense forcément à John Turturro aussi. Qui, très qui bon est aussi, trop ouais. peu présent au sein du cinéma américain. J'ai et... trouvé qu'il faisait son Al Pacino, pour le coup. Oui, c'est vrai. c'est vrai il est... A, il a, Dans sa façon de jouer, en tout cas, il y avait quelque chose ouais. d'Al Pacino. Mais ça rend hyper bien. je trouve que là, bien. ça rend hyper bien. Puis après, bah, on a les personnages plus présents, entre guillemets, donc Zoé Kravitz dans le rôle de Catwoman, bien Paul bien Dano aussi. dans le rôle du Riddler, et Robert Pattinson dans le rôle du Batman. Euh, J'adore Zoé Kravitz, perso ici, ouais. je la trouve très charismatique et je trouve qu'elle amène ce côté extrêmement impressionnant de, de, du personnage de Selena Kyle, sans pour autant en faire ce qu'on a malheureusement trop tendance à faire de Catwoman, c'est-à-dire un objet sexuel. Malheureusement. Oui, pas du tout, là. Et non, là, pas euh... du tout, elle est vraiment... Elle est vraiment... Alors qu'elle travaille dans un club où elle est censée faire... Euh, oui, elle est censée être sexes, un objet justement. sexuel. Mais euh, non, là au contraire, ils et en plus il y a plein de, de fois où elle, se... elle dit... À... Ah, Batman, laisse, je me démerde. Oui, voilà. En gros, c'est quelqu'un d'indépendant et qui est non sexualisé. Pour ah, elle joue plutôt du... bien la même carte qu'avait déjà commencé mmh. à mettre en place Anataway dans la prestation Alors, Anna, de Dark me... pas du tout kiffé dans, dans Après, le Après, de je trouvais... Catwoman. Je trouve que, que dans le dans geste, euh... pas dans l'interprétation, ouais, ouais, ouais. vraiment dans le geste. Mais euh... là, je trouve que c'est une Catwoman euh, assez réussie, euh, en tout cas euh, dans la façon dont elle est abordée euh, là, c'est-à-dire... Voilà, c'est pas une Catwoman officielle encore, c'est ouais. une Catwoman qui se dessine, mais, mais c'est euh, très bien. Parle-nous de Paul Dano. Donc du coup, est-ce que tu t'es um, convaincu de ton rôle Oui, voilà, moi, je... Paul Dano, j'aime je... beaucoup cet acteur. Hein. Je, je l'avais découvert dans Little Miss Sunshine, euh, dont je l'avais revu dans Prisoners, où il a un rôle un petit poil similaire. Mmh. Euh, non, c'est un acteur euh, assez formidable quand même, qui a un physique euh, tellement particulier que... Euh, à la fois angélique mais à la fois quand même très malaisant on sens qu'il y a un truc on peut le ressentir il comme étant malaisant qu'il y a un trauma sous-jacent <rire> ouais. et, euh, et du coup bah c'est vrai que quand il a, il a été annoncé pour le rôle comme je le disais pour moi c'était une, une valeur ajoutée et de fait j'ai trouvé que c'était euh, que dans le film le, quand on le voit démasqué euh, j'ai trouvé qu'il était très bon mmh. très, très je suis bon. d'accord avec toi non mais c'est une ça me confirme encore une fois que Paul Dano est trop peu présent mais ça confirme aussi qu'il choisit très très bien ses rôles, et ici ouais, il, est vraiment, il est vraiment fou et je trouve qu'il s'en sort à merveille et qu'il porte extrêmement bien le personnage. Ouais. Un peu comme Robert Pattinson. Robert Pattinson, moi il m'a soufflé dans ce film. Enfin, ça confirme encore une fois cette mouvance qu'il a au sein de sa carrière de, de maintenant comprendre comment choisir ses rôles et comment les repousser le plus loin possible. Ici c'est pas sa plus belle performance, c'est pas sa prestation exceptionnelle qui va transcender qui va lui faire avoir un Oscar comme on pourrait l'imaginer. Non, non, moi je trouve que c'est une prestation qui est claire, limpide, logique, cohérente par rapport à ce qu'il veut amener du personnage, ouais. et qui vraiment est, est ciselée et, et, et dure quand il faut. Et, enfin, la première scène où justement il dit je « suis, je suis la vengeance », où vraiment il te fout des patates, il y, y a un truc qui se passe. A, il amène une puissance physique, je trouve. Oui, qu'on pouvait crainte, enfin, il y avait des gens qui le craignaient parce qu'il euh, n'a pas forcément la même carrure que Christian Bale ou euh, enfin, d'anciens Ben Affleck en avait fait euh, un peu des caisses pour, euh, oui. pour interpréter son et, Batman version Zack Snyder et non, je trouve qu'il a, il a, il a cette brutalité même presque plus que Christian Bale qui était peu aidé par le montage de, de, de Christopher Nolan qui, qui découpait trop ses scènes d'action là, bon, ça rejoint un peu la réalisation mais en gros, l'action le, euh, enfin les, les bagarres la bagarre. C'est se, <rire> euh, se laisse vivre dans le cadre. Mmh, il y a très fait. peu de cuts et tout ça. Donc euh, on ressent vraiment cette, euh, cette rage qui, qui, qui est la sienne. Et, euh, et ouais, en Pattinson, il est euh, juste, euh, juste incroyable. On le voit plus en Batman qu'en Bruce Wayne. Ouais, c'est vrai. Alors que d'habitude c'est un peu 50-50. Enfin, voilà. Là on le voit euh, beaucoup plus en, Bruce, en Batman. et euh, il a vraiment cette bestialité en lui. Et Donc pour euh... autant, les scènes en mode Bruce Wayne sont très très belles aussi. Ouais, je euh... trouve qu'elles fonctionnent ouais. très bien. Elles sont d'une grande sobriété et justement, ça détonne parfaitement par rapport à son jeu oui. en tant que Batman. Non, non Là-dessus, c'est très très bien fait. C'est un jeu qui travaille Il y a un côté très vous. dépressif dans, mmh. dans sa prestation qui est assez touchante. Hein. Mmh. Tout à fait. On arrive à la fin de cette vidéo. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ce The Batman The Batman... Ben, je retiens que c'est un film audacieux. Que euh, c'est un film qui s'inscrit plus dans la démarche, par exemple, de Todd Phillips avec Joker, enfin, voilà, dans l'idée d'amener un personnage si iconique dans un univers plus codifié, comme là, le film noir, que c'est audacieux et que ça fait du bien dans une industrie qui a tendance à prendre moins de risques, peut-être, et que, et que Matt Reeves a presque rempli à 100% son, son pari. Mm. Ce sont des jolis mots et je les approuve complètement. Non, mais c'est vrai que tu, pour continuer un petit peu ce que tu dis, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à parfois à douber ou en tout cas à saluer des gestes qui ont tendance à... Bon allez, je vais faire ton clin d'œil parce que je sentais que tu avais envie de le passer, mais clairement le côté très nostalgique justement de certaines époques. Et on a tendance beaucoup à convoquer des modèles en espérant qu'au travers de cette convocation, on arrivera juste à toucher une petite corde sensible chez les fans. Coucou toi, je sais que tu te reconnaîtras. Mais clairement... Ce film arrive justement à aller à l'encontre de toute cette mouvance pour chercher à apporter quelque chose de plus. Hein Et on n'est plus dans cette optique de vouloir convoquer un personnage pour rappeler des choses, mais vraiment pour invoquer une nouvelle vision du héros. Ouais. Et c'est un héros qui peut-être va rappeler certains idéaux ou certains questionnements qui ont déjà été retracés par le passé, que ce soit au travers du même personnage ou que ce soit au travers de d'autres super-héros, mais au moins ce film-là, il, il dégage une ambiance, il dégage un, un truc en particulier. Il a une vraie identité Il, une vraie identité. il a une vraie identité, il a un parti pris, il a des choix d'acting, il a des choix de mise en scène, et, et, et peut-être que le film divisera quand même, ça ne serait pas étonnant, peut-être qu'il va y avoir quand même des gens qui vont ne pas être complètement convaincus par le film, je pense que là où on pourrait le prendre à défaut, enfin moi c'est pas ce que j'ai ressenti mais j'ai entendu vite fait dans la salle en sortant certains lui trouvaient euh, pas assez de, de dynamisme, ou de, voilà. Évidemment on est bercé quand même dans un dans une dans un genre qui propose une de l'action non-stop, une enquête euh... policière en plus ici. Là, oui, on, là on est vraiment. C'est pas de l'action, c'est vraiment un film policier. C'est vrai que c'est bon de le placer comme ça. C'est vrai que le... c'est bien de le rappeler. N'y allez pas en pensant que vous allez voir un actionneur de 3 heures. Oui. C'est vraiment une enquête policière qui prend place dans un univers du super-héros au sein desquels il y a de l'action. Mais avant tout, c'est une enquête. Hum. C'est un personnage qui va recueillir des indices, qui va chercher des solutions et qui va essayer, par le biais d'interrogatoires, de retrouver un personnage. Et voilà, c'est bon de le replacer. Donc tu fais bien de le dire. Mais en tout cas, ce The Batman de Matt Reeves, on vous le conseille très largement. Ouais. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin de notre approbation. Vous êtes déjà soit allé le voir, soit vous avez déjà prévu de le voir ce week-end. Mais en tout cas, ouais. Non, non. mais c'est clairement un des gros morceaux de cinéma de divertissement de l'année. Et je pense qu'on va le retenir. Lorsqu'on ouais. arrivera à la fin de l'année, on va le retenir. Merci mon cher Kevin euh, d'avoir participé à cette vidéo. On se retrouvera bientôt, je le sais. Peut-être pour un, un autre super-héros. Dans Un autre super-héros. <rire> Avec encore des, des caméos et des oui. et des personnages qui vont dans tous les sens. Mais on t'attend Tom Cruise, hein. on t'attend. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. I'm Vengeance. <rire> ah ouais, Tom Cruise. Oh, s'il est dedans, c'est là. <rire>